Il y a des cinéastes qui aiment évoquer à quel point ce qui est supposé protéger l'homme, sa peau, est quelque chose de finalement très fragile et surtout quelque chose qui peut à merveille représenter ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Car cela peut sonner comme quelque chose de cohérent, voire même de sensé, mais il est indéniable que parmi les nombreux films que l'on voit sortir dans nos salles, souvent, la peau est la dernière chose qui fait défaut à un personnage de cinéma. Que ce soit face aux balles, face au couteau, face au point d'un ennemi, il est évident que trop nombreux sont les œuvres de septième art qui oublient à quel point un être humain, aussi simple de composition ou extrêmement bien bâti, semble la plupart du temps à l'épreuve de tous les maux physiques et corporels qu'un autre pourrait lui donner. Mais certains auteurs choisissent de mettre cela au centre de leur démarche créative et cinématographique et indéniablement certains cherchent même à en faire quelque chose d'essentiel à la progression de leurs personnages au cœur de leurs univers pour donner lieu à des instants de cinéma passionnants où un être humain se rapproche plus que jamais d'un spectateur qui ressent sa fragilité pas uniquement psychologique mais également physique. Évidemment l'auteur dont on va parler aujourd'hui est devenu un maître dans ce genre qu'il a su maîtriser avec autant de subtilité que de violence. Un auteur passionnant qui passionna au fil de sa carrière par son évolution plus que cohérente, mais surtout par un œil de cinéma assez unique en son genre, explorant et exploitant avec logique l'époque et les tourments de l'homme dans ses sujets. Un cinéaste qui commença de manière cathartique sa carrière, cherchant à mettre en scène la violence du monde par la violence graphique du cinéma, continuant à donner du corps à ses personnages pour nourrir sa profonde admiration de l'horreur physique au service du drama cinématographique. David Cronenberg est un cinéaste qui, en ce sens, ne cesse de se réinventer, que ce soit dans une exploration violente de l'homme, dans une exploitation viscérale de ce qui l'entoure, ou que ce soit dans une compréhension des mœurs sociaux donnant lieu à des moments glaçants de maîtrise et de compréhension de ces sujets pour construire une filmographie qui ne cesse d'être intense, d'être logique, d'être juste, mais surtout d'être surprenante avec le temps et avec les nouvelles thématiques qu'il met en relief. Et dès le début de son expérimentation cinématographique, on va tout de suite cerner un petit peu ce qui va être la base de ce qu'il veut mettre en place au sein de son univers. Si le début de la carrière de Cronenberg à la fin des années 60 a mis du temps à décoller, c'est réellement au début des années 80 qu'il a su s'affirmer et porter au pinacle son style en nous offrant notamment un long métrage culte, explorant la violence physique et ses mythes profonds et intimes, pour nous raconter l'histoire d'un homme capable de grandes choses mais également d'horreur par le pouvoir d'un esprit supérieur. Scanners est une œuvre qui, encore aujourd'hui, recèle de nombreuses énigmes et surtout possède une atmosphère, un geste, une manière de jouer avec nous et de porter ses thématiques avec un brio indéniable pour un moment de cinéma aussi glaçant que fascinant, pour une œuvre qui ne laisse clairement pas indifférent à la fin de son visionnage, qui passionne par son atmosphère unique en son genre et par la maîtrise d'une esthétique qui peut sonner comme datée aujourd'hui, mais qui marque, encore par son style et son cachet gothique évident, les nombreux spectateurs qui le découvrent. C'est un film qui marquera l'apogée du genre du body horror mais qui surtout montrera la maîtrise indéniable du cinéaste canadien. Clairement, cette partie du cinéma de David Cronenberg est celle pour laquelle il est connu, reconnu et adulé par beaucoup. Comme un génie de ce genre complexe, difficile même aujourd'hui, dont beaucoup se nomment comme les dignes héritiers, même chez nous, mais dont peu parviennent à saisir et parfaitement maîtriser la logique et l'intensité graphique comme lui est capable de le faire. Si encore aujourd'hui il y touche, il semble chercher à explorer une autre forme de violence charnelle, sans pour autant perdre de vue cette partie de son cinéma qu'il a fortement dirigé et poussé dans une direction fascinante qui sonne comme l'apogée d'une période pour le cinéma de genre, qui fascine tout autant les cinéastes que les cinéphiles encore à ce jour, poussant ainsi l'auteur dans une case de laquelle il réussira tout de même à sortir en explorant d'autres genres, d'autres possibilités, d'autres idées, mais en restant tout de même un long moment ancré dans cette vision du cinéma. Comme le montre assez bien son tout dernier film des années 90. Un film mêlant avec une véritable logique et surtout un pragmatisme admirable par beaucoup, le cinéma d'horreur et de genre et le monde complexe du jeu vidéo, au cœur d'un projet de cinéma assez fascinant visant à mettre en relief le parcours d'une créatrice de jeux vidéo et d'un cobaye, le temps d'une escapade dont ils ne ressortiront clairement pas indemne, la photo jeu ou simplement aux humains le peuplant. Existence est un film assez génial par de nombreux aspects dont la longueur et la bizarrerie ne peuvent sonner que comme les véritables défauts d'un moment de cinéma cherchant à mettre le jeu vidéo au cœur d'une démarche de body horror, mais également d'une exploration de la souffrance charnelle provoquée par un objet supposé toucher avant tout le cerveau, donnant lieu à un moment de cinéma assez génial par de nombreux aspects, mais surtout, une œuvre reposant sur une écriture lente et assez captivante, comprenant l'intensité d'un gameplay, et surtout, la fragilité de l'esprit face à certains objets vidéoludiques. C'est une œuvre qui comprend le jeu vidéo, chose très rare à l'époque, mais qui surtout l'emmène assez loin dans le genre et surtout lui donne une véritable perspective. Ainsi commença une nouvelle phase plus humaine et émotionnelle pour le metteur en scène canadien qui cherchera au cœur des années 2000 à mettre en relief avant tout l'humain, avant sa fragilité physique, jouant un peu plus sur le mystère de ses propositions dramatiques et narratives pour construire des œuvres cherchant à exploiter des retournements de situation avant de jouer avec une intensité graphique. Des œuvres parfois viscérales, exploitant un contexte particulier et poussant ainsi le spectateur à ressentir une atmosphère. Des œuvres intenses et palpitantes, jouant avec de nombreux retournements de situation et un mystère omnipotent exploitant des personnages avant tout. Et des œuvres plus noires et énigmatiques par leur postulat, cherchant ainsi de plus en plus à se poser comme des réflexions sociétales et pragmatiques que de véritables objets narratifs et dramatiques pouvant parfois amener le spectateur à se poser de trop nombreuses questions. Comme ce fut le cas avec un film charnière de sa filmographie qui le fit basculer dans une nouvelle expérimentation. Un film qui marquera une nouvelle exploration du cinéma mental par le metteur en scène canadien, mais qui prouvera surtout que David Cronenberg aime se jouer de ce que l'on attend de lui, adaptant un livre de la littérature Gonzo pour un moment de cinéma cherchant à mettre en relief la pauvresse de sens de la vie d'un homme, confiné dans une limousine, représentation parfaite de son modèle social, économique et mental. Cosmopolis est une divagation moderne et intense autour d'un personnage antipathique et glaçant cherchant simplement à se faire couper les cheveux mais qui découvrira et comprendra plus de choses sur lui par ce voyage que simplement en ouvrant la portière de son microcosme dans lequel il se comprend mais ne comprend rien des autres. Et c'est dans cela que Cronenberg développe une œuvre mentale fascinante qui certes dans une direction lointaine par rapport à ses habitudes de cinéma mais n'en reste pas moins prenante émouvante, intense à voir, et surtout, reste aussi énigmatique que très philosophique. Et dans son nouveau long métrage, clairement, on peut ressentir une envie, suite à ce mouvement, de revenir aux origines de son propre cinéma. Car si son premier long métrage se nomma subtilement « Crimes of the Future », il semble cohérent, voire même évident de lier ce titre à son nouveau projet de cinéma, portant le même titre justement et cherchant forcément à se lier au début du metteur en scène. Au cœur d'un projet aussi énigmatique que finalement très logique pour le cinéaste, il y a surtout une envie de se lier à ses expériences des années 2000, à son cinéma plus intense et centré autour de l'évolution d'un personnage cherchant à se tester et à comprendre ses limites. Ce crime du futur version 2022 cherche forcément à apporter une nouvelle page à la filmographie de David Cronenberg. Mais également, comme semblent le faire beaucoup d'auteurs de sa génération, à créer un pont avec une partie lointaine de sa filmographie pour donner lieu à des œuvres de cinéma exploitant une partie lointaine de leur esprit créatif pour emporter le spectateur possiblement dans une introspection personnelle mais également dans une expérience cherchant à sortir de l'ordinaire pour un moment de cinéma qui clairement ne laissera une nouvelle fois personne indifférent, tant le cinéaste sait nous marquer et parfois nous bousculer.